Bonjour à tous, nous sommes le 31 octobre 2022, la dernière journée d'octobre. Euh, Aujourd'hui, les, les futurs sont dans le rouge, on ne sait pas ce qui va se produire, parce que dans le fond, on attend la décision de la Fed à savoir si euh, la Fed va augmenter ses taux d'intérêt de 1.75. C'est ce que plusieurs prévoient là, pour encore... Euh, euh, vouloir abattre l'inflation, et c'est la même chose ici au Canada, où euh, le gouverneur de la Banque centrale euh, ben, canadienne, la, la Banque du Canada, euh, veut euh, faire la même chose, tuer absolument l'inflation. Euh, mais euh, le problème avec tout ça, c'est qu'on pourrait faire exploser littéralement l'économie, parce que dans le fond, avec une hausse de taux, euh, une hausse de taux importante, euh, on dit euh, là en novembre, là, euh, parce qu'on on arrive en novembre. Euh, et euh, euh, au niveau du Canada, c'est la même chose. Euh, on veut absolument freiner l'inflation. Donc, euh, en novembre et en décembre, on pourra avoir une hausse euh, encore importante. Donc, euh, on va voir ce qui va se passer. Euh, et il y a le discours, bien entendu, de Christian Freeland, ici, euh, qui sera notre ministre des Finances et euh, la, la, la vice-première ministre aussi au Canada, de Justin Trudeau, euh, qui euh, va faire un discours le tout en novembre. L'autre fois, j ai, j ai, la dernière fois, pas la dernière l'avant-dernière fois, fois j'aurais dit que le 3, c'était lundi, là, je me suis trompé, c'est jeudi, le 3 novembre, c'est jeudi, donc euh, ça va être les euh, deux choses à surveiller cette semaine, euh, j'en je, dirai pas plus, dans le fond c'est tout simplement pour vous mettre l'eau le, le, le, le, le, à la bouche pour que cette semaine on puisse regarder ça, comment les marchés vont réagir face à, à ces hausses de taux-là qui sont vraiment attendues, et là on commence à crier un peu parce qu'il y a plusieurs entreprises aux États-Unis, au Canada, aussi euh, qui subissent les contre de ces hausses de taux là parce que dans le fond on se trouve à, à être pénalisé du fait d'un on est pénalisé par nous ici au canada euh, ben on n'est pas pénalisé nécessairement mais tout dépend de, de, de ce qu'on fait si on achète de, de, des produits américains on est pénalisé parce que dans le fond on, notre dollar vaut vraiment moins cher que le dollar américain non? on est à 72 72, 73 sous le, du dollar. Là. Donc, on est obligé de faire la conversion et on obtient moins pour nos dollars. Par contre, pour nos exportations ici, ou si on se fait payer en dollars canadiens, mais d'habitude, habituellement, tout se fait en dollars américains. Mais en tout cas, en tant que consommateur, euh, euh, nous, on dans le fond, on s'en fout euh, au niveau de, de l'échange. Euh, on s'en rend compte euh, à, au niveau du pétrole, au niveau de l'inflation, pour des produits qui viennent des États-Unis. Mais euh, l'autre côté de, de ça, c'est que le dollar américain, euh, pour les Américains, euh, c'est pas une bonne chose non plus que le dollar puisse euh, être si fort comme ça, parce que dans le fond, euh, euh, ils se font observer pas mal sur la planète, parce que dans, si le dollar dollar américain euh, gonfle, les autres devises baissent il y a des devises en ce moment qui sont vraiment euh, dans une catastrophe euh, euh, très très importante euh, au niveau, euh, parce qu'ils doivent acheter beaucoup de, de produits de matière de base euh, en dollars américain. Donc euh, c'est la petite vidéo que je fais tout simplement aujourd'hui et on se revoit toute la semaine, en tout cas je vais essayer de faire une petite vidéo toute la semaine. Et ce qu'il faut surveiller euh, c'est le... Ben, la décision de la Fed euh, au niveau des taux d'intérêt. On parle de 0,75. Euh, et au, au niveau de la déclaration économique, et euh, ce que j'ai lu, euh, je l'ai mis sur mon site, euh, Christian Friedman, en tout cas le gouvernement Trudeau, euh, est pas très, très enclin à faire encore des cadeaux. Euh, ça va peut-être être un budget euh, plus euh, <rire> serré la vis pour faire baisser ben, l'inflation, ce qu'ils vont dire encore. Là. Donc, ça va être à suivre. On va se revenir, on va revenir euh, cette semaine, ce euh, pour euh, regarder ça plus en détail avec de nouvelles vidéos.